à tous, donc euh, je voulais aujourd'hui prier euh, deux chapelets en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie parce que nous sommes samedi et le samedi traditionnellement est euh, consacré et euh, dédié à la Vierge Marie donc je voulais euh, prier euh, donc, euh, deux chapelets euh, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie aussi parce que euh, vous savez que le pape François va consacrer la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie le 25 mars pour l'annonciation donc c'est euh, euh, vendredi, euh, vendredi qui vient en fait et donc euh, donc voilà je voulais je voulais euh, honorer le cœur immaculé de marie en ce samedi tout particulièrement alors c'est très bien que le pape françois consacre la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Je pense que ça peut euh, atténuer la future guerre euh, et euh, la retarder euh, je pense de, de, de plusieurs mois ça peut la rendre moins violente donc je pense que c'est une très bonne chose que le pape françois euh, décide maintenant de, de consacrer la russie au cœur immaculé de marie mais cependant ce n'est pas totalement euh, excellentissime dans la mesure où je crois qu'il faut que tous les évêques euh, du monde entier s'unissent à cette intention euh, donc euh, le, le, le 25 mai euh, le 25 mars prochain il faut que tous les évêques s'unissent pour, euh, bah pour, pour répondre à la demande de la Vierge de Fatima. Euh, euh, la Vierge, la, la, pour répondre à la demande de Notre-Dame de Fatima, il faut que, tout, que le pape et toutes les, tous les évêques du monde entier consacrent la Russie au cœur immaculé de Marie de manière expresse. Ça n'a jamais été encore fait euh, auparavant. Et là, malheureusement, ça, cela ne sera. Euh, cette consécration ne, ne répondra toujours pas aux demandes de la Sainte Vierge. Euh, alors il, faudrait, alors il faudrait vraiment prier pour qu'un maximum d'évêques euh, par eux-mêmes s'associent euh, à cette démarche de, de consécration de la Russie. Euh, on peut peut-être même écrire à notre euh, évêché pour demander justement que, que, que l'évêque qu que organise quelque chose. Euh, là ça me paraît un peu tard mais au moins qu'il qui s'y associe intérieurement. Et ça me fait dire que le pape François ne peut pas être le, le faux prophète, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le pape François commet des, des erreurs grossières, mais il fait aussi des bonnes choses. Et euh, je pense que si le pape François était vraiment le faux prophète, il n'aurait jamais consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Ceci dit, il y a vraiment des choses troublantes avec le pape François, notamment il refuse de, il refuse de reconnaître Marie comme corrédemptrice, ce qui est quand même assez... Euh... C'est le cinquième dogme marial qui sera promulgué un jour ou l'autre et apparemment il ne sera pas pr promulgué par le pape François mais euh, le dernier dogme marial a été révélé euh, aux apparitions euh, donc aux Pays-Bas euh, de Notre-Dame de, de tous les peuples et donc c'est Marie, co avocate, euh, Médiatrice de toute grâce, c'est le cinquième homme et, et le pape François refusait de, de le promulguer. Mais ceci dit, il fait des bonnes choses. Il faut reconnaître que, euh, par exemple, je me souviens qu'il avait lancé une, un mois de prière euh, à travers le monde pour, euh, pour mettre fin à la, à, la, à, la, à la crise du Covid, ce qui était très bien. Je m'étais associé, euh, on a pris à travers le monde euh, tous les jours euh, dans des sanctuaires mariaux différents, c'était très bien. Donc voilà, pour moi, le pape François n'est pas le faux prophète. Euh, bon, je, je dois dire qu'il fait des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreur Alors nous allons commencer la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté. Donc euh, voilà, accorde-nous un déluge de grâce, un déluge infini de grâce et euh, de consécration, consacre toutes les âmes, passées, présentes et futures. Euh, au cœur immaculé de Marie, euh, immerge toutes les âmes dans ta divine volonté, euh, protège-nous de tout mal, protège-nous des démons, protège-nous euh, de, de nos désirs aussi, de nos, de nos mauvais désirs. Euh, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Euh, voilà, protège-nous, euh, sanctifie-nous, euh, bé bénis-nous.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 Que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, si soit-il. Seigneur, nous te confions le Pape et tous les évêques du monde pour que un maximum d'évêques s'associent à la démarche du Pape pour consacrer, pour consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie.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 en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie fut toute consécration à Dieu, à sa parole, à sa sainte volonté. Nous engageons Notre-Dame à prier avec nous et pour nous, afin que le cœur des enfants soit ressemblant à celui de leur mère. Très sainte Trinité, nous te rendons grâce pour la plénitude de vie et d'amour dont tu as rempli le cœur de Marie. Fais que par son intercession, nous obtenions de toi le pardon et la délivrance du péché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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Dieu éternel et tout-puissant, tu as préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit-Saint. Accorde-nous à nous qui, qui honorons la mémoire du cœur immaculé de Marie, la force de vivre selon ton cœur. Donc voilà, nous venons de prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet. Aux éditions du Parvis, nous, nous, prions, euh, nous allons prier un deuxième mystère, un deuxième, euh, un deuxième chapelet en l'honneur du, du Cœur Immaculé de Marie. A tout de suite.